Eh bien bonjour à tous et à toutes c'est Nathalie, aujourd'hui on se retrouve pour ce 19 e jour du défi de décembre. J'espère que vous êtes toujours là, que vous suivez toujours, il reste encore quelques vidéos, vous inquiétez pas. Dans cette vidéo je vais vous présenter des filtres achetés sur AliExpress. Donc je les ai commandés il y a plus d'un mois bien sûr parce que dès les délais de livraison sont très longs. Je vous mettrai dans la description les liens AliExpress mais également sur Amazon si cela vous intéresse. Donc voilà ce que j'ai reçu, une petite pochette avec un intérieur 3 filtres. Donc je ne suis pas expert en filtres, c'est pour ça que j'en ai pris pour tester un petit peu et voir si ça me convient. Ce sont des filtres adaptés à mon appareil photo, donc la bague c'est du 62 mm. Le premier filtre c'est un filtre UV, comme ceci. Donc on voit pas la différence parce qu'en fait euh, bah il fait jeu, il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Mais normalement c'est quand vous faites des photos de dehors, ça supprime euh, quelques UV qui peuvent euh, détruire un petit peu l'effet de votre photo. Je vous rappelle, je suis pas expert donc je m'y connais pas du tout. Mais voilà, si je les ai pris c'est pour tester, J'essaierai euh, d'aller me balader un jour quand il fera beau. Donc voilà pour le premier filtre, on passe au deuxième filtre qui lui est un filtre, j'arrive pas à le sortir, qui est un filtre CPL. Donc ce filtre est variable, il vous permet de faire disparaître par exemple des reflets sur l'eau etc. Donc c'est vraiment pratique quand vous voulez prendre quelqu'un en photo qui est dans une voiture mais qui a un reflet devant, vous pouvez l'annuler en tournant la bague en fait, ça règle ce souci et c'est vachement bien. Et le dernier filtre, j'en vois pas du tout l'utilité mais bon c'est pas grave il était avec. Le dernier filtre c'est un filtre FLD donc c'est un filtre violet on va dire, qui supprime les verts et les bleus si je me souviens bien. On va pas dire que c'est euh, pour améliorer la qualité de votre photo, mais c'est plus artistique. Du coup, celui-là, je, vraiment, je m'en servirai jamais. Peut-être une fois ou deux pour tester, mais il est livré avec, donc euh, bon, c'est pas grave. Du coup, voilà, je vous ai présenté ces trois filtres. Je les essaierai un peu plus tard parce que, comme je vous dis, il fait pas beau dehors. Et ça fait plusieurs jours qu'il fait pas beau, donc c'est dommage. Mais en tout cas, voilà, si ce déballage t'a plu, tu peux retrouver les liens en description. Et nous, on se retrouve dans deux jours pour une nouvelle vidéo. Et ce sera l'avant-dernière vidéo du défi du mois de décembre. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, la partager, à commenter et à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Allez, salut